On a un trigène, là. Okay. parfait ça Ça Ça à à à un un peu de relouterie, là, Faut pas se pas Ok, Repression. on va casser ici, voilà, on a cassé, on a posé le piège là-bas, on sait qu'ici il y a quelqu'un qui fait le tour, on va lui casser également son loup, il nous voit faire, il nous voit tout poser. C'est soit il se casse, il va par là-bas. S'il essaie de faire un tour, et il va vouloir faire le tour, hein. En face, premier hit. S'il fait le tour par là-bas, il va se prendre le, le piège. Allez, merci. Voilà. Et on va le poser... Ici. On va pas forcer la partie euh, crochet fégéateur On sait qu'il y a un crochet fégéateur ici. En revanche, ce qu'on sait aussi, c'est qu'ils peuvent passer par l'arrière. Ce qu'on peut faire, on sait qu'il y a quelqu'un qui peut aller l'aider. On va aller récupérer les pièges loin. On a... des pièges ici. Il s'est fait libérer, c'est très bien, il va peut-être le soigner peut-être utiliser notre euh, tour est joué ici. C'est pas le cas. Tour est joué, il est dead. On va récupérer le deuxième ici. Et ils sont deux par là-bas. Donc on va récupérer le deuxième piège. Pour essayer d'enfermer les survivants dans le même coin. Ils avancent bien. C'est très bien, le fait qu'ils avancent. très bien pour eux. Ils avancent sur ce moteur-là. Là où il a été Libéré. Donc je vais y aller, je vais utiliser oppression dessus. On va vérifier, malgré tout. Il force. Voilà, il a voulu faire le tour, il va se prendre le piège. Peut-être en faisant le tour. On va utiliser ça ici. Il sachant, on sait, il sait. Il a voulu faire le tour. Il a des dardes. Palette. Il va faire le tour par le bas, il va se prendre le piège. Donc je le reprends, là. Je vais le poser maintenant sur le crochet flagellateur qui va faire réduire le moteur le plus avancé. Une nouvelle fois. Celui-là. Et s'il y a quelqu'un qui donne un coup dessus... Ce qui peut être le cas parce qu'on a quelqu'un ici. On a récupéré. En plus. Hmm. Notre piège. On sait qu'il y a quelqu'un ici. Il va vouloir louper ici autour. S'il essaie de louper en utilisant cette palette. Voilà. Ce qu'il va faire en partant à droite et se prendre le piège. Non et eh bien voilà, ça me fait récupérer un triche supplémentaire. Donc je le récupère. On en profite. Pour casser ça ici. On va le laisser libérer l'autre. Ce qui est plutôt bien. Il part en face, il va aller à droite, il va faire tomber la palette pour rien. S'il part de l'autre côté. Voilà. L'autre va se faire libérer. Même pas Ok. Va peut-être pas se faire libérer. peut une palette pour rien. On va le récupérer. Et en plus de le récupérer, on va le poser sur un crochet fugéateur. Il va le libérer. On va pas tunnel. Parce qu'on n'est pas comme ça. Il va faire tomber la palette. C'est très intéressant pour lui. C'est maintenant ou jamais de toute façon. Et s'il essaye de faire le tour par la droite, il va se prendre un piège, comme les autres. J'ai attiré son attention en partant à gauche. Soit il revenait, soit il faisait le tour. Je veux avoir le temps, j'ai tout pile la distance. Sauf si bien sûr il a un QTE qui, avec le nouveau système, il a une chance supplémentaire. On a le moteur qui est très avancé, qui réduit, là, ici. On a les moteurs là-bas qui sont bloqués. On a ça qui est ici. On va poser ça là. On sait qu'ils sont en train de faire le tour. On sait qu'on a son poteau, là, ici. On va utiliser éventuellement le tour et jouer. Ils sont tous les deux là. On va pas aller sur lui, on va le laisser l'occasion d'aller sur l'autre. Par contre, on va, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer oppression et le tour est joué. On va faire perdre du temps supplémentaire ici même. Normalement, son pote devrait être en train de se rendre vers lui avant la P2. C'est ce qu'il fait. On voit les iraflures. On va récupérer au passage notre piège ici qui n'a... Alors celui-là, il était là, il traînait. Et le deuxième ici. Donc on a encore trois pièges. Libération. Il est là. Au lieu de le libérer, il va utiliser économiser le burst. Palette pour rien. Il va continuer. M'aveugler pour rien aussi. L'autre va passer. En P3. Pour rien. Et il va le libérer dans des conditions dégueulasses. On va pas le suivre. Palette pour rien. Ok. Merci Alexis pour les 13 mois. Merci infiniment. Très très bien, merci à toi. Merci infiniment. Ouais, un qui est blessé. Moi, ouais, ça me rapporte. Voilà. Bon, il va aller à l'intérieur. Un petit dédarde pour rien Non, il avait un burst, lui. À moins que ce soit son pote. Bah, c'était son pote. Donc voilà, petit coup. Éruption. Parce qu'on a cassé celui-là. Donc, on le récupère. On va voir si c'est un crochet flégellateur, et c'est très intéressant de poser sur un crochet végétateur ici, parce que s'il est sacrifié, le crochet flégellateur, et s'il est détruit, c'est pas grave. C'est du côté où on ne protège rien. On a posé sur un crochet flégellateur qui a fait réduire énormément le moteur. On va en profiter de la diversion pour aller en face pendant que l'autre part à droite. C'est Michaela je crois que je l'ai reconnu. Elle a donné un petit coup dessus pour ralentir la déliquescence du moteur. Peut-être même qu'elle se prendre un piège en passant. Non, elle s'est pas prise de piège. Elle l'a remarqué. Peut-être qu'elle s'était prise déjà le piège. Elle va aller par là. Et tout est piégé par là. Il hein. n'y a plus la palette parce que ses potes ont tout bloqué. Et peut-être qu'elle va aller vers le bus si elle fait ça. Elle est condamnée. Non, elle va aller par là-bas. Elle va tout droit. Elle a raison. Voilà. Derrière moi, elle a la lampe qui va servir à rien, elle arrive trop tard. Donc je vais la reposer ici. Ça, ça sert à rien aussi. Peut-être qu'elle a un dédard d'elle. Ok. Donc, on va la poser sur l'autre crochet-féjateur. On a Eruption qui s'active, qui a la compétence de némésis, Qui s'active sur les moteurs qui ont été marqués, donc qui ont été abîmés. Et donc qui garde en réserve le pouvoir d'être réduit à Maintenant, c'est qu'elle a. Elle, la dernière survivante, comme chance, c'est d'obtenir la trappe. On a malgré tout Okay, très bien. On sait ici que les spots sont bloqués. On sait qu'on n'a rien à bloquer parce que la palette est détruite. On va aller par là, on va bloquer les ouvertures type fenêtre ou autre. On sait qu'ils sont là-bas, ils peuvent réparer comme ils veulent. Les moteurs, ils le peuvent. Là, pareil, l'idée c'est qu'il n'y ait aucun loop possible pour prendre une potentielle, euh, pour prendre une potentielle euh, trap. Donc là on va casser ça, il fait le tour, il se prend le piège là ici. Ils se sont probablement soignés ici. Merci Van Kevin pour le quatrième mois. Merci beaucoup pour le... Bref. Très très grand, merci à toi d'avoir choisi ma chaîne. Merci à toutes les seuses qui choisissent ma chaîne, d'ailleurs. Les deux sont là. C'était les deux Néa. À vouloir prendre une sortie, à se piéger. À vouloir prendre une autre sortie, à se piéger. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réouvrir ici. Elle, en, elle a à peine commencé le moteur là-bas. Donc on va le poser ici, sur ce crochet végétateur. Le crochet végétateur le plus éloigné. Pour garder celui qui est au centre. Au besoin. Et on va voir s'il y a... Une trappe qui s'ouvre. On sait qu'ici c'est condamné. On sait qu'il est par là-bas. On n'a plus qu'à attendre la trappe. Des chances à ce que l'autre s'attrape. Elle avait la trappe, elle a eu de la chance, GG à elle. Ah, c'est typiquement euh, genre, genre de map que je fais pas. que j'aime pas. Parce que mes pièges, ils se voient tous. Ah, ok. J'espère que... Ah, bien, ça. Piège, piège, piège, piège. Ah, ok. Ah, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est un début qui rattrape par rapport à, à la map de ses morts. Je pense. Bah là, voilà, ça c'est bien, et ce qu'ils vont faire là, c'est qu'ils vont donner encore un petit coup de réparation sur le moteur, en se disant, on va le faire avancer. Je vais Ah Palette Elle <rire> <rire> okay, voilà. était là en mode, oh, bloqué, bloqué, bloqué, bloqué Ok, très bien. Oh, Aucun intérêt. Ça, franchement, tu, tu vis cette chase. Toi, en tant que survivant, t'es un peu déçu de toi-même. Hein. On va pas se mentir. Ah, c'est un bon début de game pour moi. Hein. Je leur fais subir euh, l'enfer sur Terre là. Par rapport au crochet fégéateur. Deux crochets fégéateurs. Voilà. Je récupère les pêches au passage. Ouais, le tour est joué. Pour rien, très bien. Je récupère ça. Je pars ici. C'est bien, c'est bien. S'il essaie de le libérer comme ça, à la volée. C'est vraiment pas ouf. Mec. Tu pars par là-bas hein? Palette Non, OK. Tu vas tout droit. Fais gaffe, il y a un piège hein. Enfin, fais gaffe. Je suis pas ton poteau mais ah. Palette. Franchement, il casse des palettes qui sont quand même. Ah, OK. Il lâche des palettes en mode vraiment viteuf, euh... quoi. Je t'ai vu. Oh Il était beau ce move Il était beau, hein Franchement. Ça t'a sauvé la vie. Et non seulement ça t'a sauvé la vie, mais ça t'a fait gagner un temps de palette. Ça t'a fait gagner un temps qui était incroyable. Et ça a peut-être même retourné la game. C'est possible. Ah. Pourquoi moi, là, je passe pas Pourquoi je passe pas, ça Pourquoi je passe pas sur ça mmh. oh. C'est ouf, là. Le mec tout seul, hein. Le mec tout seul, il a fait ça. J'ai fait semblant de poser le piège. Pour éviter de perdre du temps. Le mec tout seul. Incroyable. Par contre, ouais, c'est quand même assez... Euh... Ah, je trouve ça assez ouf, ce, ce petit gain de vitesse. C'est-à-dire que j'ai pas eu de... Bon, on va pas crier au quoi, hein, mais... Euh... Il y a un peu de chelouterie, hein, on va pas se mentir. Ouais, c'est ça, tout, toutes les volts horribles. Hein. Ouais, toutes les voltes, c'est le Atreus. Bah, franchement. Elle a descendu là, hein. je suis pas rêvé. Sauvetage. Non, juste là. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. La tu est joué qui peut inverser la tendance. Ouais, c'est quoi ça Ah ok. Ah c'est chaud hein, c'est chaud hein. L'autre, il a totalement inversé la tendance. Le mec, tout seul hein. C'est pas l'inspecteur tape. L'autre, il a tout seul. Géré. Trois moteurs. Tout seul hein, tout seul. Le tour est joué, pour moi, peut inverser la tendance. Sur ce moteur, par exemple. Sur l'autre moteur. Adam, voilà. Exactement. C'est le nom que je cherchais. On va se faire, normalement, aider. Ils sont en train de forcer les moteurs. Je crois que c'est Adam qui force le moteur. Il s'est caché dans le coin et il est reparti vite fax suis les traces de sang. Il se déplace vite hein. Allez, prends pas. Bien. Tu me déçois, dame C'est la pire map, absolument. C'est une map qui est vraiment, vraiment terrible pour ce tueur tous les pièges se voient il y a des milliards d'ouvertures mais je peux pas euh, juste me contenter de jeter la faute sur les moteurs je peux pas et sur les euh, sur la configuration des euh, de la map je peux pas je peux, je peux juste pas en fait je suis obligé d'y aller de manière organique de composer comme je peux ah, voilà, toi je te vois Voilà Je vais utiliser mon tour et jouer. J'ai oppression qui s'est activé Et en même temps On va poser ça pour récupérer mes pièges au chaos Et en même temps Ah voilà celui-là Le tour est joué Voilà ça c'est moche C'est double moche. C'est triple moche. Avec Vin Diesel. Mes yeux. Ok. Ils ont grid. Ils ont totalement voulu grider le moteur. Ils ont totalement voulu grider. Franchement. Ils ont vraiment forcé, En se disant, voilà, on va... Forcer le moteur. Et on va forcer la guérison. Faudrait qu'il tombe là, que je puisse utiliser... Euh... Que je puisse utiliser euh, ça. Et continue Tout droit boy. Et maintenant non, euh, tout ton pote a utilisé déjà euh, tout ce qu'il fallait là. Peut-être un des mais non, le dédard Le, <rire> le dédard qu'a dit Franchement, le dédard qu'a dit... Euh... Ok. On va récupérer ça. On va poser ça là. On va récupérer. Ce piège-là. Mais franchement, on ne tunnel pas. On est ok. On a les moteurs qui sont genre giga loin. Giga. Franchement, les moteurs, ils sont giga loin, les uns, uns. T'en as un qui doit être en train de réparer. Et t'en as un qui a probablement comme mission de, de récupérer l'autre. Voilà, il y en a un qui est récupéré. Ce moteur, il n'y a que dalle. Ok. Ils sont partis là. Il y en a un qui est là. Probablement, ils n'étaient pas sur le même moteur. Le fait qu'ils ne sont pas sur le même moteur a fait qu'ils n'étaient pas euh, coordonnés. Du coup, ils sont pas sur la même team. On va poser ça ici. En espérant que je ne l'ai pas posé trop éloigné. Voilà. Ok. <rire> Vous ici Oh bah dis donc On n'a pas eu le temps, on va pas forcer... On va pas forcer le.. Euh. Comment ça s'appelle hein? Bien bien. Palette. Il a pas le choix. Bon oh, bien vu, bien vu. Il a utilisé vraiment. Et il a un Deadard, on sait qu'il a un Deadard. Qui va l'utiliser pour euh... Pour essayer de, de minder. Est-ce qu'ils vont se forcer eux Là, poser là-dessus. Si j'y parviens, ça peut inverser. Ou alors ils sont en train de grid, ce qu'ils ont déjà fait. Ils ont déjà grid. Donc c'est probablement ce qu'ils sont en train de faire déjà. Là, courbe inversée, ils sont... Voilà, Pika. Ils sont les deux ici. Et on va poser notre dernier piège ici. Et on va tirer, tout et jouer là. Ok. Quentin qui est là. La Kate qui, qui gritte, qui force. Voilà. Mauvais timing. Oh, bien vu. Très bon timing, je dirais même. On va pas. Euh, on va pas forcer le tunnel. C'est-à-dire qu'on va probablement perdre au moins un sur palette. Bien joué. Palette. Bien joué. Très bien. Là, pareil, c'est la compétence du crochet flégellateur, si j'y parviens, qui va inverser la tendance. Si j'atteins en face du crochet flégellateur. Ce qui n'est loin d'être dit, hein, parce que Adam, il grille total. Allez, recall Et on y retourne. Ça les force. C'est comme un là. On vérifie s'il y en a pas qui est caché là-ci. Des fois que C'est comme un qui est parti par ici. Ils n'ont pas le choix. Hein. Ils sont encore 3. Et c'est le nombre qui pose problème pour moi. Hein. Le nombre me pose problème. On récupère un piège des fois que. Lui, il a donné un indicateur. On va retourner en face. On sait qu'ils reviennent. On le sait en le sachant. Pas l'aide pour rien. La blessure. Peut-être en avoir un deuxième. Franchement, il force pas. Hein. Non Ok. S'est pris un piège. Y en a un qui s'est pris un piège. Hein. libéré je crois. Ok. Peut-être en avoir un troisième. Il va tout droit. Ah, ouverture. Bien joué, tellement tendu Tellement tendu pour tout le monde Tellement tendu